Alors, donc, bonjour, Xavier Flamme. Euh, je, en fait, j'interviens au niveau euh, de la formation initiale des enseignants en éducation physique euh, à Bruxelles. Et euh, ce, qui, ce qui ne passe pas, c'est mon peu le diapo. bizarre je sais pas ouais, je ne sais pas quelqu'un peut est-ce qu'ici ça passait s'est passé un moment et puis Il est trop tard. Ouais. Je peux rentrer en Belgique si vous voulez, mais... ça va faire un peu le long déplacement pour 30 secondes de présentation. Euh, mais je vais peut-être euh, voilà, fonctionner un petit peu sans et euh, je repasserai la vidéo euh, après. Donc, euh, on a lancé un projet il y a, il y a deux ans d'utilisation de la vidéo, en fait, au service de l'éducation physique. Et donc... Euh, euh, comment Pardon. Voilà. Euh, <rire> je vais juste prendre deux minutes. Ça, c'est le fil conducteur de, de notre projet de, depuis deux ans. Et l'idée, c'est d'utiliser la vidéo au service de l'apprentissage. Alors, on l'a fait à différents niveaux. On l'a testé d'abord toute une série de dispositifs euh, qu'on va essayer de vous montrer euh, en vidéo. Euh, sur nos étudiants, avec nos étudiants, on a pris l'information euh, de ce que euh, qui nous donnait. Et puis l'étape d'après, c'est tester les dispositifs au niveau de l'enseignement, prendre toute une série d'infos par rapport à ça, et voir ce qu'on peut faire évoluer. D'accord Donc euh, les conclusions de, euh, du travail là de deux ans, c'est que la vidéo au service de l'apprentissage en éducation physique, en tout cas, au niveau du sport, c'est connu depuis super longtemps. Les sportifs de haut niveau, ils savent que la vidéo, ça peut les aider pour progresser, pour être meilleurs. Super, merci. Euh, mais il fallait euh, le voir éventuellement et le prouver au niveau de l'éducation physique. Ça veut dire que la grosse différence, c'est qu'on se retrouve avec... Euh, 20-25 enfants qui sont peut-être pas convaincus par ce genre de choses et il fallait voir toute une série de dispositifs euh, mettre toute une série de dispositifs en place. Donc je vais vite vous présenter euh, 30 secondes, peut-être pas plus de la vidéo. J'espère que le volume va passer. le son peut-être, et ce que les personnes vont en dire, c'est peut-être pas important, mais ce qui est important de voir, c'est voilà, tout ce qui va se passer ici. C'est-à-dire qu'on a un logiciel euh, voilà, qu'on a acheté, mais il y a moyen de trouver la même version en, en open source, qui ramène des informations aux élèves. Donc, ça veut dire, ils sont en train d'effectuer de, des gestes gymniques, ils retournent, ils se voient, d'accord Et puis, ils peuvent retourner, améliorer, et ainsi de suite. D'accord Donc, euh ce qui euh, nous importait donc euh, à la fin le, le, euh, comment, ce que euh, je vais y arriver ce que ce que les étudiants et ce que les, les élèves nous ont dit c'est euh, comment que les conclusions donc, de, de toutes ces de toute cette étude c'est de se dire que euh, voilà ils sont meilleurs, d'accord, ça augmente le climat euh, soutenant l'autonomie et le sentiment d'autonomie des apprenants, ça c'est important, d'accord. Mais par contre, ça diminue le sentiment de compétence. Donc, on s'est dit que enfin, on a vu qu'à travers tous ces dispositifs là, ils étaient meilleurs, ils se sentaient plus autonomes, ils sentaient que les enseignants soutenaient plus l'autonomie par rapport à eux, mais ils se sentaient moins compétents. Et donc, à partir de là, depuis euh, l'année passée, on a réfléchi à toute une série d'outils qui pouvaient justement soutenir ce sentiment de compétence. Et on a, découvert, euh, comment on a découvert Scénari. Donc ça veut dire que Scénari fait le lien en fait, entre no nos deux projets et je vais vous montrer l'application qu'on a, euh, qu a créée qui est une application euh, qu'on a créée par rapport à donc, des futurs enseignants en éducation physique. Donc je ne recréerai pas la même application ou le même mode de fonctionnement dans l'application si j'étais avec des enfants dans le secondaire ou si j'étais avec des enfants dans le primaire. Donc ça veut dire que euh, ici, au niveau du, euh, de, de l'application. On leur a donné les objectifs, les contenus. Là, on est d'accord que dans, même dans le secondaire ou dans le primaire, on arrive sur la même chose. Je fixe mes objectifs d'enseignement, et ainsi de suite. On a mis toute une série de critères d'évaluation, et ainsi de suite. L'énorme avantage, c'est que euh, on peut en plus leur mettre la vidéo « Tiens, voilà, qu'est-ce qu'ils vont devoir réaliser à la fin euh, du dispositif d'enseignement ?» Et dire, voilà, j'ai toute une série de postes qui sont placés et qui sont euh, euh, qu'ils peuvent euh, constater. Et nous, à notre niveau, ce qu'on a commencé à créer, c'est euh, de leur montrer la démarche pédagogique qu'on va mettre en place par rapport à ça, leur amener toute une série d'informations, et suite à ça, toutes les variables didactiques sur lesquelles ils vont pouvoir gérer pour développer les situations d'apprentissage, même à travers nos cours, et certainement à travers les futurs cours qu'ils vont pouvoir donner et ce genre de choses. Donc, on a rassemblé tout ça dans, dans une application et on leur a donné. Une dernière chose qui est importante et qui fait euh, euh, le lien, en tout cas, par rapport à, à l'ensemble de notre projet, c'est que euh, là, on a montré l'ensemble de la situation d'évaluation, mais un étudiant dans la situation d'examen, de stress, etc., ne réussit pas et ne fait pas un 20 sur 20. Donc, après, on a repris poste par poste. Euh, on a redétaillé le poste, réexpliqué comment il pouvait avoir les points et remontrer euh, l'enseignant en train de réussir la situation complète. Je reprends mon ballon, je repars vers un, un poste 5 et ce genre de choses. D'accord euh, Ça, c'est ce qu'on a, ce qu a généré vers, euh, comment, vers le, le, nos étudiants à nous. Mais ce qu'on voudrait faire euh, dans, euh, comment, dans le courant de l'année qui vient, et on va revérifier de la même manière, ça veut dire qu'on va revérifier si euh, nos étudiants adhèrent à la démarche, si les étudiants, les élèves qu'ils vont avoir en stage adhèrent à la démarche, si les maîtres de stage qu'on va avoir adhèrent aussi à la démarche, et on va voir si après on a des résultats positifs par rapport à tout ça. L'énorme avantage, et j'ai entendu plein, plein, plein d'éléments tantôt, en tout cas dans les deux trois présentations, moi qui me parlais et que je trouvais vraiment intéressante, c'est qu'on va pouvoir grâce à ça simplement envoyer un lien que l'ensemble des enseignants en éducation physique vont pouvoir avoir ça à leur disposition. Euh, tu disais tantôt qu'on euh, pouvait ne pas avoir justement de Wi-Fi, ça veut dire d'Internet. On, nous, on télécharge tout sur, sur la tablette et on débarque avec tous les scénarios pédagogiques qui sont créés, avec les vidéos, dans la salle d'éducation physique. Donc, ils se sont vus en train de faire le geste. Ils retournent, ils se voient, ils reprennent la tablette et là, ils ont éventuellement toute une, situation, toute une série de situations d'apprentissage en vidéo qu'ils vont pouvoir voir. Et ça, nous, jusqu'à présent, on n'avait trouvé aucune application, aucune, aucun dispositif qui nous permettait ça. Donc, quand on nous a présenté le euh, scénario et euh, toutes les potentialités que ça avait, nous, on a euh, super avéré parce que ça fait vraiment le lien par rapport à notre projet. Et comme je disais, par rapport à l'évaluation du premier euh, dispositif, c'est... Euh, Grâce à ça, on va encore pouvoir continuer à soutenir l'autonomie. Ça, c'est vraiment, vraiment important. On va pouvoir euh, comment, partir sur des situations d'apprentissage complètement diversifiées et en fonction de l'enfant. Et j'entendais encore plein d'autres choses que, que je trouvais intéressantes tantôt et qu'on va pouvoir mettre en place, c'est surtout collaborer avec tous les, en, tous les enseignants. Ça veut dire que l'enseignant qui voit ça, qui télécharge cette application-là et qui se dit « mais ça, c'est génial, je vois une application euh, sur la boule de cirque. » Et, euh, ouais mais tiens, chez moi, dans ma salle de sport, j'ai fait deux autres évolutions. Ils nous contactent ou ils nous envoient. Ça veut dire que nous, on leur dit, bah, tiens, voilà, vous avez cette version-là et vous pouvez, euh, sans problème, soit te rajouter vous-même de la vidéo. Mais ça, c'était un élément que je ne connaissais pas encore. Donc, nous, ça va nous faire certainement faire gagner du temps et, et collaborer encore plus avec les, les autres. Et euh, on va pouvoir régénérer assez facilement la nouvelle version avec les, les vidéos intégrées et ainsi de suite. Donc nous, en tout cas, euh, en Belgique, en éducation physique, nous on envoie un intérêt et un apport qui peut être, euh, qui peut être vraiment, euh, vraiment très très bien. La, la seule chose qui est euh, peut-être un petit peu difficile euh, actuellement, pardon, il faut que je retourne sur l'application, pas sur celle-là, ça va aller, euh, c'est cette, cette arborescence. Donc ça veut dire, c'est ce système d'hiérarchisation ça veut dire que moi je ne voudrais pas spécialement arriver à ça, c'est-à-dire quand ils vont être sur la boule de cirque, ce n'est pas spécialement je passe du poste 1 au poste 2 ou à la situation d'apprentissage 1 à la situation d'apprentissage 2, mais c'est peut-être je suis sur la boule de cirque et je veux utiliser du déplacement, ou je suis sur la boule de cirque et je veux travailler avec euh, des mobiles, donc je veux jongler avec des foulards ou avec des balles et ainsi de suite, donc je veux partir dans des directions qui sont différentes, mais pas spécialement quelque chose de, de hiérarchisé. Alors du peu qu'on a travaillé sur Scénarii et ainsi de suite, nous on n'a pas encore trouvé la solution. Maintenant certainement vous êtes beaucoup plus avancé que moi, donc peut-être vous allez me donner la solution et génial, je vais pouvoir retourner en Belgique et créer, créer ce genre de choses. Donc si vous l'avez, ça c'est vraiment, vraiment génial parce qu'on veut, enfin ça refait le lien avec tout ce qu'il y avait au-dessus, c'est vraiment soutenir l'autonomie des, des enfants et, et ainsi de suite. Et ce qui fait aussi le lien avec nous, c'est qu'on peut remettre toute de la vidéo dessus. On en parlait aussi juste tantôt avant de revenir. Ce qui coince par contre pour nous, c'est que les vidéos qu'on produit, c'est des vidéos qu'on produit à partir des tablettes. Donc ça veut dire que le format vidéo qu'on a, quand on le met dans le scénario et qu'on travaille avec, quand on le régénère sur la tablette là, ça fonctionne. Mais par contre, si on veut aller sur un Android, on doit régénérer éventuellement un autre format. Enfin, Nous, on n'a pas encore trouvé cette solution-là. Or, les enseignants à qui on va proposer ça, on ne va pas pouvoir le, les obliger à prendre soit Android, soit, soit euh, Apple. Et qu'il faut absolument. Enfin, il faudrait qu'on trouve un système pour pouvoir euh, être là. Mais j'entendais que tu disais que ce n'était pas encore spécialement facile par rapport à ça et qu'il n'y avait peut-être pas de, de solution. Où bon, j'ai mal compris. Euh... Ouais, C'est à lui qu'il faut demander ça. Euh, donc euh, voilà, nous on en voit plein, plein d'intérêts en tout cas en éducation physique, et ce qui est surtout vraiment intéressant, c'est qu'une fois qu'on a généré ça sur la tablette, on part dans les salles d'éducation physique, et dans nos salles d'éducation physique, et euh, là je viens de, de Ludovia où j'entendais euh, des profs d'éducation physique en France qui expliquaient que c'était un peu le même cas, et que c'était la même chose, euh, on n'a pas euh, Wi-Fi dans les salles de, de sport, et donc il y a un moment où il faut trouver, euh, trouver des solutions. Et donc ça c'est vraiment une solution qui, qui nous aide par rapport à ça et qui ramène de la vidéo euh, là-dedans. Et c'est plus ou moins une des seules applications qu'on a trouvées. Et vraiment, la collaboration, mais ça, je l'ai entendu tantôt, je ne savais pas qu'il y avait tout ça de possible, et donc ça, ça va nous aider euh, pas mal. Voilà. Merci à vous. to Moi j'ai une question par rapport à Scénario Reader. En gros, est-ce que les publies euh, HTML5, donc aujourd'hui Opal, ou, elles, elles doit forcément passer par Scénario Reader ou, ou elle pourrait être lisibles par un Chrome ou un. Enfin, genre je publie mon. C'est une question bête ou Non, c'est une question effectivement hyper intéressante. <rire> Donc non, effectivement, aujourd'hui, le gros avantage de la Publi, c'est qu'on a la possibilité, quand elle est sur un serveur, de la consulter avec le navigateur d'un PC, ou avec le navigateur d'un BlackBerry, et, ou, ou, ou d'un Windows Phone. Quoi. Voilà. Donc, euh, donc, donc aujourd'hui, on peut la consulter avec n'importe quel navigateur. Voilà. Aussi bien sur un PC, sur un smartphone, sur lequel il n'y a pas Scenario Reader, et ça fonctionnera. Ouais. Pas avec Internet Explorer 6. <rire> Mais euh, bon, voilà. l'appli -reader, elle... Reader, effectivement, elle sert uniquement à faciliter l'accès au contenu et puis à la lecture hors ligne. Ouais, voilà. ouais, oui. Absolument. dans ton navigateur de smartphone, adresser l'URL directement D'ailleurs, je pense qu'on a rajouté sur l'item Opac, on avait un je pouvais générer. Mais le choix c'est le reader qui décide de je construis le HTML ou je télécharge. Mais le module opal peut lui-même être généré euh, par un HTML. Euh, c'est ni plus ni qu'un HTML. Je réponds à une autre question, c'est que ça permet aussi de, de skimmer très facilement. On est sur du HTML, donc on n'est plus sur du natif iOS ou Android. Donc euh, libre à chacun euh, de, de faire des skis, c'est ni plus loin que de, de l'HTML qui est vu sur nous. Alors euh, moi j'ai d'abord une remarque et puis une question. Euh la remarque c'est que euh, j'ai euh, entendu à la fin de votre présentation que vous précisiez que certes pour euh, diffuser du contenu sur des, euh, des tablettes et des smartphones euh, il faut adapter euh, la forme mais il faut, faut aussi penser à adapter le fond. Mm -hmm. Donc finalement on arrive quand même à, à... on touche aux limites du concept de séparation du fond et de la forme et ça rejoint un peu la l'intervention de monsieur Bachimon ce matin c'est quelque chose que j'ai pu constater, moi, en faisant la promotion d'Opal, aussi auprès des enseignants, sur les publications, diaporama, par rapport à support de cours. Finalement, on voit qu'à un moment, ce n'est pas universel, ce principe-là. Et ça pose des questions sur le concept même de chaîne éditoriale. Ça, c'était la remarque. Et sur les questions, puisqu'on parle de... Faire des publications pour Opal, pour Topaz, euh, est-ce qu'il y a un moyen de faire euh, du tracking des réponses des élèves euh, comme on peut faire sur une plateforme euh, LMS donc, pour l'instant, effectivement, on l'a pas, mais c'est, euh, mais euh, un projet. Enfin, une, enfin je ne sais pas si j'ai bien con, con, con, compris le but. Ce serait euh, de pouvoir avoir euh, un retour éventuellement sur sur sur sur sur sur, sur les exercices qu'on fait euh, les élèves sur la ta-ta-ta-ta-ta. voilà la, tout à fait puisque ben, enfin le... Le typiquement, il y a quelque chose de très intéressant dans, dans, dans Topaz, dans une étude de canon linéaire, c'est de voir par quel chemin passe chaque élève, s'il est passé dans les branches que l'on souhaitait, quelles, quelles ont été ses réponses. Puis même un, un petit peu plus loin, on a développé à l'ENAC un, un modèle spécifique dédié aux quiz dont, dont je parlerai demain, qui s'appelle Quetzal, et ça m'intéresserait beaucoup qu'on puisse publier des quiz d'entraînement, voire des évaluations formatives sur mobile. Par contre, on est... C'est important qu'on ait un retour sur euh, ce que les élèves euh, répondent individuellement. Alors, moi, clairement, au niveau technologique, c'est sûr qu'il n'y euh, a, a sûrement pas de, de, de, de, de, de, de, de, de problème à développer ce genre de solution. Euh, nous, aujourd'hui, on travaille avec l'UTC euh, pour le développement et l'intégration euh, de modèles. Je ne sais pas ensuite comment... comment, comment euh, Comment eux voient, voient le développement des produits Est-ce que c'est le, le, le, le genre de, de, de, de fonctionnalité qu'ils envisagent de, de, de développer ou est-ce qu'ils attendent d'avoir de, de, de, des de, de, de, de partenaires avec de l'argent pour le faire Ça reviendra à faire voilà. un, une mini LMS. Euh, ouais. ouais, ouais. ah ouais. Aujourd'hui, c'est pas store, hein. ah Ouais. Question euh, C'était quoi oui, euh, admettons, je admettons. Je me fais mon modèle. Bon, admettons, je me fais mon extension euh, pour, euh, pour Scenario Reader. Ouais. Est-ce que j'ai besoin de vous appeler, vous dire hey, « Hé, en fait, j'ai fait une extension, ce modèle, il est comme ça. Euh, faites, en, faites en sorte que ça marche dans Scenario Reader. » Ou est-ce que vous disponibilisez une espèce d'API ou un truc ah comme ça oui. Si moi, j'arrive à faire mon extension, est-ce que ça marchera directement dans Scenario Reader Aujourd'hui, ça pourrait marcher directement. Ouais. Alors, j'aurais peut-être besoin, effectivement, tu aurais peut-être besoin de m'envoyer un mail pour me, pour me dire, attends, qu'est-ce qu'il faut exactement dans le flux oui, de Ça marche. Mm. Mais, mais, mais le point d'entrée, en tout cas du lecteur de type Opal, c'est juste un index.html. Okay. Donc, donc à partir du, du moment où tu où as une extension qui va générer euh, un document avec un point d'entrée qui est un index.html, bah, ça marchera. Quoi. Ok. Et donc, du, puisque c'est du HTML5 basique, agrémenté de jQuery mobile, ouais. donc si j'ai bien suivi euh, moi, je suis euh, styleur, On me dit, euh, euh, je voudrais un stylage pour. Euh... Moi, j'utilise Opal sur les tablettes. Je voudrais un stylage. Que, comment je m'y prends Comment je style ça Je pense que. Ouais. Mais ça passe dans Scénarii stiller Comment ça se passe Non. Alors, euh, alors, je connais pas très très bien le fonctionnement de Scénarii Stiller, Ce qui est clair, c'est que c'est juste. Euh, en fait, ça, que, ça propose tu sais, cette ça extension. Images, propose hein. un générateur web. Voilà. Ouais. Ok. Donc ça doit ça doit marcher. Donc ça marche. Ouais, ouais. Mais ça, c'est CSS qui sont externes. Oui, mais il y a du CSS il y a, des, il, y a, il y a quand même Juste. des images, il me semble. Donc, euh, donc, il y a quand même des, des choses à faire. Euh, ouais. Actuellement, en fait, c'est un surgénérateur euh, qui, qui, qui, qui lance des sous-générateurs de, de, de tous les différents modèles qui, euh, modules qui sont rattachés au, au flux RSS. Et là, pour l'instant, on a, nous, pour l'instant, une, une imitation. C'est de pouvoir... On n'est pas capable de, de demander le skin et puis le, de redispatcher au sous-générateur quel skin utiliser c'est des choses qui doivent être levées mais il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible dans le futur pour l'instant c'est un seul c est, c est un skin mais après on peut, on, peut, on peut remplacer le skin un skin par un autre on peut remplacer le skin mais on ne pourra pas avoir les deux skins en même temps Euh, oui, euh, moi juste une information, pas c'est pas une question. Euh, donc demain matin à 10h, il y a aussi une, une session sur euh, l'intégration des réseaux sociaux, je dirais, dans, dans les publications scénarii, Et ça peut être une bonne continuité à ce qui a été dit aujourd'hui, puisque aussi ça se fait sur mobile, aussi bien sur iOS, Android, smartphone, tablette et version web. Et puis il y a un certain nombre de questions qui ont été posées là auront aussi des réponses, je dirais, à, à ce point là Donc je vous invite à, à venir à, durant cette session à 10h. Alors, une question sur la partie SCORM, avec, enfin, le successeur du SCORM, qui est le Team Canopy, avec le, le, le système de serveurs qui vont stocker les résultats, les LRS. Est-ce que vous avez prévu, justement, cette, cette partie Pour le projet de travail, on travaille avec ses matières. Après, ça intervient pour présenter le successeur et le successeur de source de Team Can. Par exemple, va dire que